Je m'appelle Benjamin Drua, j'ai 34 ans, j'habite à Édimbourg, en Écosse, et je suis chercheur en mathématiques dans une entreprise. Cette entreprise s'appelle Think Tank Maths, et on travaille pour faire de la recherche en mathématiques pour des grosses entreprises du secteur industriel, de tous les secteurs. C'est-à-dire que des clients viennent nous voir avec des grosses problématiques du secteur industriel, ça peut être du domaine de l'énergie, du domaine des transports, de l'espace, quelle que soit la problématique, c'est une problématique à la base, au début très concrète, c'est-à-dire il n'y a pas de formalisme mathématique qui est attaché, et c'est à nous de voir comment on peut premièrement formaliser le problème mathématiquement et voir comment on peut le résoudre ensuite. Donc c'est généralement des projets qui sont assez longs, qui durent sur plusieurs années. Il y a beaucoup de choses, il y a l'aspect de découvrir à chaque fois parce que chaque nouveau projet est différent et on découvre un nouveau domaine, un domaine dont on ne connaît rien à la base parce qu'on n'est pas ingénieur en géologie, on n'est pas ingénieur en électronique, on n'est pas ingénieur en vibration des systèmes et donc on est obligé au début d'apprendre beaucoup de choses pour comprendre le problème, donc on, il y a cette partie-là de découvrir, d'explorer, de comprendre le problème et ensuite une partie de, de le formaliser mathématiquement et de voir quels sont aussi les domaines mathématiques qui sont utiles là et donc ce pas forcément des domaines dont on est spécialiste nous-mêmes donc on a aussi à apprendre ces domaines mathématiques pour voir ce qu'on peut faire de mieux et, et voir ça. Il y a aussi le, le travail en équipe qui est très intéressant parce qu'on est, on est, mathém... est tous mathématiciens dans l'équipe, mais on a tous des bagages très différents. Ça peut être du bagage appliqué ou du bagage en mathématiques très fondamental. Et c'est comment on travaille tous ensemble avec nos particularités et nos différents points de vue pour arriver à faire quelque chose de, de mieux, qui se rapproche le plus de la réalité et qui permet d'avoir vraiment une solution aux problèmes demandés. Euh, alors on a une équipe qui est très européenne donc les gens sont habitués à avoir d'autres cultures et même si la dominance c'est la nationalité britannique ils sont habitués à avoir d'autres cultures juste un détail c'est l'aspect du, du débat qui est très peut-être très français où on aime beaucoup débattre des idées et je me rappelle d'avoir eu une discussion assez longue où on a débattu avec mon, mon ancien manager sur des détails mathématiques où on essayait vraiment d'aller au bout des choses et on n'était pas d'accord sur, sur nos points de vue en tout cas et, et c'était une discussion très intéressante et il a conclu la discussion en disant je pense qu'on est d'accord sur 99% des choses et qu'il y a juste un petit pourcentage des, des choses où on n'est pas d'accord et pour moi c'était tout le contraire j'avais envie de dire qu'on n'était pas du tout d'accord sur l'essentiel. Parce que pour moi, ce petit pourcentage était tellement important et que c'était bien d'avoir ce débat-là et c'était bien d'avoir de, des points de vue différents, on n'était pas obligé d'être d'accord. C'était au, au contraire quelque chose qui amenait, pour la recherche scientifique et pour le problème, plus d'idées. Et donc, c'était très bien d'avoir ce, ce débat-là et de confronter les idées, alors que pour lui, c'était presque un problème et donc, il a voulu adoucir les choses en disant, non, mais est, on est finalement, on est d'accord sur 99% des choses. Les Britanniques préfèrent le consensus, être très consensuel, très amical avec tout le monde, et ont un peu peur de cette idée de, de débat, de, de confronter des idées qui peuvent être opposées. Alors qu'en France, on peut avoir des débats, même très passionnés, avec des amis dont on est très proche, et ça ne brise pas l'amitié, au contraire, ça peut l'enrichir. Mais c'est vrai, c'est différent au Royaume-Uni. En fait, tout, tout est un petit peu décalé, si vous voulez. Je trouve que le Royaume-Uni est très différent de, de la France sur plein de petites choses. Parce que culturellement, c'est évidemment grosso modo la même chose. Mais il y a plein de petites différences et qui, qui font aussi le charme du Royaume-Uni. Mais c'est vrai qu'au début, il y a... Une un petit temps d'adaptation. Par exemple, le sens de la circulation pour les voitures est évidemment inversé au Royaume-Uni. Les prises électriques ne sont pas les mêmes. Les robinets ne sont pas forcément les mêmes. Un exemple, on fait plus, en France, je pense qu'on fait plus les tâches administratives par email maintenant. Au Royaume-Uni, c'est beaucoup par téléphone. Donc au début, moi, je voulais faire tout plein de tâches administratives pour mon installation par email. Et en fait, j'ai dû. Appeler beaucoup de gens parce qu'au Royaume-Uni, ça se fait plus par téléphone. Édimbourg est une ville très agréable à vivre. Elle est très jolie, il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de bâtiments historiques aussi. Donc, et ça reste une ville petite à taille humaine, donc il y a toutes les activités culturelles qu'on veut pour une grande ville, sans être trop grand comme Paris par exemple. Donc je trouve très agréable à vivre au, au quotidien. Les gens sont très accueillants. Ça nous ouvre des perspectives parce qu'il y a des choses qu'on fait, on est habitué à les faire de cette manière-là en France et on se rend compte qu'à l'étranger, ça peut se passer de manière totalement différente mais en même temps ça, que ça marche quand même. Les choses fonctionnent quand même à l'étranger, les choses sont organisées mais différemment et finalement, on s'y habitue et, et ça permet aussi d'avoir cette indépendance par rapport à, au système ou à l'organisation quelle qu'elle soit. Et de se dire, bah oui, on peut finalement s'adapter, on peut faire plein d'autres choses. Et, et oui, donc, ça nous ouvre des perspectives, oui. À la base, je voulais devenir psychologue, clinicien. Et donc, je voulais faire des études de psychologie clinique. Mais, comme on m'avait dit qu'il y avait assez peu de débouchés dans, en psychologie et que j'aimais beaucoup les mathématiques, j'ai décidé de faire. Euh, et des études de mathématiques, et des études de psychologie clinique. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi Université de Paris, parce que c'était l'une des rares universités à permettre à la fois de faire des études de mathématiques et des études de psychologie. J'ai donc commencé une première année de mathématiques, et j'ai ensuite, en deuxième année de mathématiques, commencé à faire des études de, de psychologie en parallèle. J'ai poussé jusqu'à la licence de mathématiques. J'ai pris ensuite une pause sur, mes, années de, sur mes, mes études de mathématiques pour me consacrer pendant un an à mes études de psychologie clinique parce que j'avais un stage à faire dans le milieu psychiatrique et qui me prenait beaucoup de temps. Donc, je ne pouvais pas à ce moment-là faire mes études de, de mathématiques. À la fin de ma licence de psychologie, j'ai décidé d'arrêter mes études de psychologie pour reprendre celles de mathématiques en me disant que même si les études de psychologie m'intéressaient toujours, je pouvais les reprendre par la suite avec une autre maturité, ce qui était toujours très intéressant en psychologie, alors que des études de mathématiques, il vaut mieux les faire dans la lancée quand on est plutôt jeune. Et, et voilà, donc j'ai décidé de faire... Euh, de poursuivre mes études de mathématiques. donc J'ai fait un Master 1. J'ai ensuite fait euh, une préparation à l'agrégation pendant un an. J'ai ensuite été enseignant euh, dans un collège en mathématiques pendant un an. Cette expérience n'a pas du tout été un succès pour moi et cela ne m'a ne pas plu du tout. Donc J'ai décidé de reprendre mes études de mathématiques. Donc, terminé un Master 2 en logique mathématique et fondement de l'informatique à l'Université de Paris et j'ai ensuite continué à faire un doctorat en mathématiques et je l'ai fait à, à Lyon et à Grenoble. Je trouve que mes études à l'Université de Paris m'ont rendu plus intelligent que je ne l'étais avant. Et c'est assez bizarre de dire ça. De, de, d'études, on pense que ça nous rend plus savants, que ça nous donne des méthodes, mais on ne va pas forcément dire que ça nous rend plus intelligents. Et je dirais ça parce que ça m'a ouvert des modes de raisonnement, des manières d'approfondir un raisonnement, une pensée, d'analyser un problème, plus que ça m'a donné des, des connaissances finalement. Et, et c'est ça, je pense, que j'ai appris à l'Université de Paris, une manière de raisonner, une manière d'aller au bout des choses, une manière aussi des fois de penser en dehors du, des sentiers battus et d'avoir cette originalité de la pensée des fois qui est très intéressant dans mon travail. Dépaysement, découverte et enrichissement. Le seul conseil que je donnerais c'est de tenter l'aventure parce que je trouve que c'est extrêmement enrichissant. C'est pas forcément évident tout le temps, mais c'est plein de petits challenges qui qui permettent de progresser et je pense que ça donne aussi beaucoup de confiance en soi d'avoir de d'avoir réussi à se débrouiller dans des situations pour lesquelles on était était totalement inconnu et pour lesquelles on n'était pas forcément préparé. Donc ça donne de la confiance en soi et c'est extrêmement enrichissant de voir toutes ces manières différentes de fonctionner qui permettent d'avoir un autre point de vue et ouvrir de nouvelles perspectives.